Ça va Oui, ça va très bien. Ben, J'encourage mon équipe à les féroces, donner tout. Donc, Florian, et les autres Puis il y a mes coups. Puis les autres équipes, faites tout ce que vous faites. Mais cette équipe euh, a quelque chose de particulier, euh, pas cette équipe, mais cette étape a, a quelque chose de particulier, c'est que là où qu il y a beaucoup de Qu'est-ce que vous en pensez pour les euh, coureurs Qu'est-ce qu'ils vont faire alors, leute, je sens que ce sera fatigant, mais je sais qu'il y a des bons coureurs pour les côtes. les bons. Je pense à Diego de la piste de pédalotique. La hier, en fait, je l'ai vu monter l'escalade. Je trouvais qu'il était doué à ça. Après plusieurs coureurs, je ne sais pas trop. Franchement, mais je j'ai confiance pour les Et vous vous intéressez souvent au, au comment dire, à la course, euh... à la course cycliste? Euh... Je peux repartir du club, depuis toute petite, j'encourage mon frère en fait, mon frère est fait du cycliste depuis qu'il est, par exemple, par parle là et avant il fait cette petite depuis qu'il a 4 ans, donc tout ce que je suis, c'est dans ma famille ouais, ouais. d'accord. Donc, ben, avec... je suis passant, euh... Andy ouais, euh, est bien pour moi de nous avoir donné les... quelques bons pour pouvoir, ouais pour avoir euh, plus de résultats concernant l'arrivée de ce qu'il y a. De rien, ça m'a plaisir Merci bah, si okay. beaucoup